Eh ben, bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Et aujourd'hui, euh, eh j'ai le plaisir d'être avec un avec autre Stéphane. Stéphane, euh, chasseur d'appartement. Également, voilà. c'est un vrai clone. Oui, c'est ça, euh, c'est ouais. Carré. Et <rire> eh bien voilà, donc euh, c'est Stéphane qui est devenu un ami au fil du temps et qui est un, un investisseur surtout euh, très inspirant. Et euh, en fait, la, la thématique en fait, de cette rapide interview que je voulais faire avec toi, c'est en fait euh, l'immobilier pour changer de vie. Voilà, si tu peux nous dire dans quelle euh, mesure... Euh, bah toi, tu es passé euh, d'une vie euh, bah, comme tu avais initialement, et je... aujourd'hui, au moment où on se parle, euh, c'est ça un peu la question qui j'aimerais te poser. Ouais. La première question. Sur le... Ok, première question, c'est très simple. Été 2015, je me trouvais dans un camping à l'Ardèche. et je me suis dit, mais la retraite, il ne va pas en avoir, donc il faut que je bouge. Voilà. Bon, alors donc. que tu avais quel âge en 2015 euh, 43 ans. 43 ans, ouais. il faut commencer à s'intéresser à la retraite. Ouais, okay. Voilà, j'étais un peu okay. tard, mais bon. Il y en a qui font okay. plus tard, plus tôt. Mieux, plus tôt c'est mieux, mais bon. Voilà. Et donc, euh, chercher un peu euh, comment il a gagné l'argent, investir à Lyon. Et je tombais sur investir à Lyon. Mmh. Donc avec toi. Et donc j'ai attaqué l'immobilier grâce à toi. Voilà. Génial. Donc, euh, tu as été ma muse pour différentes choses. <rire> Et... Mais j'avais quand même un, un but aussi, c'était pas avoir euh, de l'argent des rentes de... locatives, disons, c'était vraiment pour un projet euh, personnel, déjà quitter mon boulot parce que ça m'intéressait pas spécialement mmh. et avoir du temps libre pour euh, récupérer mon fils le mercredi, voilà. Mmh. Donc ça c'est c'est fait depuis depuis bientôt allez en juin ça fera un an donc okay. euh, voilà, c'est cool Et comment tu as fait concrètement combien d'appartements as-tu acheté, avec quelle stratégie euh... alors au début moi j'avais un ancien appartement depuis 20 ans dans le 6ème, donc très très bien situé mmh. je le mettais en nu, donc je suis sûr que je perdais de l'argent avec les impôts, etc, etc. mais je ne connaissais pas l'immobilier voilà. mmh. donc hum, j'ai suivi les formations on peut dire les formations que j'ai suivies alors, on peut tout dire bah, ouais. Ouais. donc celle de Jean Baudin, donc, merci Jean Baudin voilà. c'est une stratégie de division à courte durée Okay. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on fait une formation, on la suit et on l'exécute. Donc moi, je l'ai suivi, je l'ai exécuté, parce que quand je l'ai fini, je suis venu te voir, j'ai dit « Steph, trouve-moi un appartement mm ». -hmm. Et c'est pour ça que c'était un peu m'amuse, parce qu'une semaine après, c'est moi qui l'ai trouvé. <rire> et après, les gens disent « Ouais, mais c'est difficile, machin chouette ». Donc là, je travaillais encore, mais c'est vrai. J'ai vu sur une annonce sur Le Bon Coin, sans photo, deux lignes, proche par Dieu, euh, T2 à rafraîchir ou je ne sais pas quoi. J'ai visité ainsi de suite, et c'était bon pour une division, donc ça, les travaux ont attaqué très vite, donc division court durée, et là, lui, il a cartonné. Six mois après, je dis, bon, ben, c'est bon, je rattaque, et là, je vais refaire une, une colocation. Mm -hmm. Donc là, Jean Baudet il me dit, mais pourquoi tu fais une colocation ben, j'aime bien diversifier ben, Ça, c'est mon truc, hein, j'aurais pu continuer la courte durée, que ça fonctionnait bien, mais j'ai dit, non, ben, non je fais une coloc. Déjà, je suis atypique, hein, du côté, mais non, voilà. c'est vrai. Donc, euh, donc là, Stéphane, trouve-moi un appartement. Mm -hmm. Une semaine après, c'est moi qui le trouve. Voilà, donc lui, il est situé à la, au gratte -sienne. Donc là, il fait 63 mètres carrés. Il était en deux chambres et je l'ai passé en trois chambres. Mais c'était un T4, apparemment, sur le papier. Vraiment un vrai T4. Donc là, j'ai remis un vraiment T4 et ça fonctionnait. Et avant les travaux de cette colloque, mon appartement mis à nu dans le 6 euh, les locataires partent. Et comme là, j'étais un peu plus formé, donc je t'ai fait visiter le bien. Eh oui. Et là, euh, avec toute l'équipe, il y avait Ondine, Laure, euh, avec toute l'équipe qu'on qu s'est constituée. Et là, on s'est dit, non, mais il faut faire quelque chose. Donc, euh, il y a... je ne sais plus qui m'avait dit faire deux studios. J'ai dit deux studios à l'appartieux, enfin, euh, dans le 6 Je trouve que ce n'était pas bon standing, enfin, ça ne correspondait pas au 6 Donc, euh, ben, c'est là où on a. Très, euh, créer le T1 bis. Mais il y a une vidéo, hein, tu la mettras peut-être. Hein. Une vidéo que tu avais fait, hein. on a on a même, même fait. On a même fait deux vidéos. On, on a, on a, a fait, fait même deux, deux vidéos, je ah, crois, oui. ça, ouais. Ouais, ah, Avant oui. et après. Ouais. Ouais, voilà. ouais, il commence à me connaître peut-être. Ah, oui. <rire> et, et donc, suite à ça, on l'a transformé en T2. Et là, ah, bah, T2 court durée. Ça cartonne, surtout qu'il est très très bien, euh, très bien fait. Donc, merci, Andine. Hein, voilà, super décoratrice. Mm. Voilà, ça c'est cool. Et donc, ma colloque est finie. Euh, et puis là, donc là trois biens. Et déjà à partir de trois biens, je commençais à pas mal gagner de l'argent. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un dernier, enfin un dernier entre guillemets, hein, avant mon... que je quitte mon boulot. Donc euh, ben, c'est dans cet appartement. Donc peut-être tu me mettras une vidéo ou photo, on verra. Mm -hmm. Et euh, c'était pas prévu pour moi en plus, tu C'était prévu pour l'or. Ah, oui, voilà. Vrai, et oui, c'était prévu pour l'or. Donc était avec un, un agent, euh, un, agent, commer... euh, un, agent un agent immobilier, pardon, et il me dit mais attends euh, j'en ai un autre, dans l'autre, alors au, l'autre numéro, bon, bon on visite, et là avec l'or, euh, on se regarde vite fait, on s'est dit bah, tiens toi tu, tu prends le grand et moi je prends le petit, c'est mmh. ce qu'on a fait. Voilà, ouais. Ils ont fait leur courses tous les deux. On a fait le course. Et c'est pour ça qu'une heure après qu'on est parti, tu as reçu un appel de l'agent euh, immobilier ouais. en disant, mais oh, c'est deux gugus, -gu ils achètent ou quoi Ben ouais, mm -hmm. ils achètent bien. Puis en fin fait, compte, on a bien acheté les, les deux lots. Voilà. C'est un peu déstabilisant, mais c'était... Oui, pour lui, oui. Pour nous, non, parce que nous, c'était des courses un peu, bah tiens, on le prend, voilà. Bon, c'est clair, je reconnais ici, On enfin, j'ai fait une superbe affaire, donc merci. Hein. Euh, je te dois ça. Hein. Ben, avec donc, on euh, va dire les chiffres, quand même, 115 000 euros un hein, 55 mètres carrés. Et avec le garage. Et le garage, l'ai vendu 15 000 euros. Donc, mmh. c'est mmh. un appartement de 55 mètres carrés, 100 000 euros. On est en 2019, voilà enfin c'était 2018. Euh, oui, euh, je suis perdu. C'est ça. ça, ça, ça de, fin 2018. Donc, euh, c'est pas mal. Est pas mal. Non, ben est -ce, que, ce que j'aime bien, donc là, euh, désolé Audrey, ma, ma, ma banquière, c'est que euh, j'ai signé et, et j'ai quitté mon boulot mmh. au, au même moment. Voilà. Donc là, a eu un peu peur, mais bon, là, elle a plus peur parce que je rembourse à chaque fois mes prêts, mon loyer, etc. etc. donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Donc, quatre biens, ben... Voilà. Okay. Donc, vous avez devant vous l'exemple de quelqu'un qui a réussi à quitter son emploi, à devenir autonome financièrement, à devenir Trois financièrement, sur une ville euh, qu'on peut qualifier de patrimoniale comme Lyon, une ville chère. Hein, on est à 4 000 euros, je crois, le mètre carré aujourd'hui. Oui, même, euh... euh, j'ai vu la Croix-Rousse, 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros, euh, c'est passé, euh, c'est un truc de fou. Hein. Donc, la, la deuxième question, c'est dans quelle mesure c'est facile à reproduire Alors, moi, je vois avec les investisseurs, c'est des chefs d'entreprise, des cadres, des expatriés qui veulent euh, avoir un patrimoine, euh, assurer la retraite. Mmh. Euh, tu es le seul à en parler de personnages un peu atypiques, euh, à être aujourd'hui devenu indépendant financièrement grâce à l'immobilier mmh. dans une ville comme Lyon, je, re, je répète. Euh, dans quelle mesure, selon toi, euh, quelqu'un qui te regarde, qui a la quarantaine, peut faire la même chose il faut déjà bien s'entourer, ça c'est clair. Une équipe, c'est hyper important. Si on est loin, il bon bah, euh, faut, faut faire confiance. Donc euh, comme toi, tu as la moitié de tes, tes clients qui sont les serveurs de Lyon. Donc je pense qu'il y a aussi la confiance, ça c'est important. Euh, moi pareil, je dis à mes, à mes clients, comme je suis chasseur maintenant, merci Steph, euh, que je dis mais souvent je vais vous appeler en disant écoutez, voilà, j'ai trouvé un bien, tel truc, tel machin, tel chouette. Est-ce que vous êtes OK et souvent, s'ils ne disent pas « ok » tout de suite, malheureusement, le bien va partir. Donc, mmh. bah, il faut mmh. faire cette confiance-là. Euh, moi, je pense qu'ils me connaissent un peu, voilà, que je suis un peu direct franc. C'est peut-être une qualité ou un défaut, mais en tout cas, voilà, je, suis, je suis réel. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est important. Donc, bien s'entourer. Euh, se former, Ben ouais, essayer de voir un peu une stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a plein de choses. Il y a la courte durée, la colocation, la division… Euh, la longue durée, la moyenne durée, enfin il y a plein de choses. Donc voir après, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et après aussi autre chose, moi je dirais, parce qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire... Euh, mais juste rembourser le prêt, mais on veut un bien patrimonial. C'est-à-dire que la personne ne veut pas perdre de l'argent, genre elle a beaucoup d'argent dans une banque qui sert malheureusement à rien, au contraire c'est perdre de l'argent, mmh. surtout à cette époque. Et on veut acheter un bien, et on ne veut pas perdre de l'argent, c'est-à-dire que ça, l'autofinancement, mmh. et ça, euh, on me dit, mais c'est encore possible Ben oui, c'est encore possible, même en 2019 à Lyon, c'est possible, voilà. C'est vrai. Est Avec des biens euh, hyper bien séduits en plus, et voilà. Bon, c'est sûr, peut-être trouver quelque chose à Bellecour qui s'autofinance, ça sera peut-être très difficile, mais bon, voilà. c'est n'est pas... pas certain qu'on ne trouve pas en tout cas. Voilà. — Exactement. Et là, vous avez le double avantage de l'immobilier valeur refuge, hein, mmh. où on place son argent, et sur un marché haussier donc euh, qui va, euh, bah, voilà, euh, a, a des chances, en tout cas, de, de, de, de grandir, de grossir. Donc ah oui. euh, ça, c'est bien. Ben — Oui. Mon appartement en... que j'avais acheté il y a 20 ans, je l'ai acheté mmh. en francs. En, là, je dis en euros, 60 000 euros. Mmh. Maintenant, je l'ai fait estimer 266 000 euros mmh. euh, en 20 ans. En, 20 ans. Euh, en sachant que si je le mets à 300 000, je suis sûr que dans l'heure, il part. Parce que ouais. dans le sixième, il n'y a pas de bien, donc voilà, ils sont très très chers et chez qui part tout de suite. En plus souvent, acheter cash, voilà. Donc, ouais. euh, donc voilà. C'est, je suis pas un exemple, c'est pas dire ouais il a pris ça il y a 20 ans, on va faire 200 000 de plus value, c'est pas ça. Mais en tout cas, à Lyon, c'est vraiment une valeur sûre. Même les communes un peu aux alentours, c'est quand même des valeurs sûres. Voilà. On craint pas en tout cas pour son argent. Incontestablement. Ouais. Donc ben voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Moralité, ben, il faut bien vous entourer, il faut passer à l'action. Ouais. Euh, voilà, ben, avec euh, des personnes qui connaissent euh, leur sujet. Euh, ben, merci à toi Stéphane. Bah, merci euh, à toi. On va citer euh, dans la description de la vidéo les personnes. Euh, enfin, oui, il enfin, y en y était, y a. Des personnes Il y en y y y y y y y a. Il hein. faudrait la banquière, donc. Alors, <rire> pour oui, vous mais. Oui. Voilà. <rire> mais, autres, oui. je mais Je voulais l'interviewer, mais elle m'a dit non, non, et bon, d'accord. Bon, et puis, bah, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour les autres interviews aussi. Et puis, bah, Stéphane, on te laisse le mot de la fin si tu veux notamment nous citer de ta chaîne pour savoir où on peut se retrouver. Bah, et... Ma chaîne elle s'appelle L'investisseur magicien. Euh, pourquoi l'investisseur bah, Je suis investisseur magicien, je suis aussi magicien. On peut le dire. Ouais. Pour l'instant, voilà, oui. Je... 50-50. C'est ça, ouais, voilà. Je, je transforme <rire> des biens en très beaux biens. Euh, je transforme mon boulot en plus de boulot. Voilà, donc euh, c'est cool. L'investisseur magicien, on mettra ouais. également le lien aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir regardé. Et merci à toi Stéphane. Mais Je t'en prie, et merci à beaucoup. pour les prochaines et aventures. Aussi. Passez à l'action, s'il vous plaît. N'attendez pas, et ça ouais. c'est important. Passez voilà. à l'action, à très bientôt. Merci. Merci. <rire>